à tous, une nouvelle fois. On va commencer la journée avec Frédéric Bouchery qui va vous aider à vous réveiller avec une conférence sur les ô combien nécessaires tests unitaires. Il est habitué de nos conférences, plus largement de la communauté PHP française. Il est actuellement coach PHP chez Klaxoon. Frédéric fait également partie de l'antenne AFUB de Rennes. Il publie des quiz qui nous donnent un peu trop mal à la tête. Et à part ça, quand il a envie de se détendre, il bosse aussi sur TEDx à Rennes. Bonne conférence. J'ai oublié ce que je devais dire. Ah, oh, c'est pénible. Merci Jeanne pour ce punch, mais euh, c'est un peu difficile ce matin. C'est la première fois que ça m'arrive. <coughs> je suis vraiment désolé. En plus, euh, mon grand-père, sur la fin de ses vieux jours, euh, il commençait à avoir Alzheimer. Il paraît qu'il y a un peu de génétique et je vais bientôt avoir 50 ans. Ça m'inquiète un peu. Oh, je suis désolé. Euh, vous vous rappelez de ce film Se souvenir des belles choses avec euh, Isabelle Carré et Bernard Campan C'est un film euh, où les deux personnages sont dans un, euh, un centre de réhabilitation pour la mémoire. Elle, elle a un Alzheimer précoce à une trentaine d'années et euh, elle perd la mémoire au fur et à mesure que le film avance. Et lui, il a perdu la mémoire parce qu'il a eu un accident et il retrouve la mémoire au fur et à mesure. Puis bien évidemment, il tombe amoureux. Classique. Et c'est un beau film sur, euh, sur Alzheimer, sur la mémoire. J'aime bien ça, d'ailleurs, ça ne vous dérange pas si je vous parle plutôt de mémoire C'est chiant, les tests unités, en fait. Ah, je vous l'accorde, c'est chiant. Euh, alors, comment fonctionne la mémoire ah, tiens, on va faire ça. Euh, en fait, la mémoire, au cœur du cerveau, vous avez une partie qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe va encoder les signaux qui arrivent de l'extérieur, la vue, l'odorat, l'ouïe, et euh, va transmettre ça à la mémoire de à court terme. C'est un peu votre RAM, c'est une mémoire assez, euh, assez fragile où euh, on ne peut pas conserver des informations très longtemps dedans, à peu près, une, on estime une dizaine de minutes. Pour ceux qui ont vu le film Mementos, c'est pour ça que l'acteur, enfin le personnage, perd la mémoire toutes les dix minutes. Euh, on ne peut pas garder ça très longtemps, juste peut-être le temps de retenir un numéro de téléphone, le temps de le taper, mais euh, voilà. C'est dix minutes maximum, ça s'efface, les informations remplacent les autres. Donc si on veut pouvoir conserver quelque chose plus longtemps, on utilise sa mémoire à long terme. Alors la mémoire à long terme est divisée en deux parties. Vous avez la mémoire procédurale, plutôt la mémoire des, des réflexes de marche, de, de lecture, de conduite. Et vous avez la mémoire déclarative. Ça, c'est une mémoire euh, alors qui est divisée en deux parties. Vous avez la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. La mémoire sémantique, c'est la mémoire de tout ce qui a le, du sens, un numéro de téléphone, une date d'anniversaire et une conférence, par exemple. Ça va revenir. Et euh, vous avez la mémoire épisodique, c'est plutôt la mémoire euh, des événements. Euh, c'est là où se concentrent la plupart de vos souvenirs, finalement. Pour stocker une information dans la mémoire à long terme, hein, il faut euh, euh, déjà, première chose, encoder l'information. On encode ça. Alors, c'est pas un fichier MPEC que vous avez dans la tête. Hein. C'est plutôt euh, des bribes d'informations. Une intensité lumineuse, une odeur, la forme d'un visage. Ce sont des petites informations comme ça qui sont stockées dans votre mémoire. Et ensuite, euh, lors de la troisième phase qu'on appelle le rappel, on va récupérer cette information. Le cerveau va récupérer l'ensemble de ces petites informations, va les réassembler pour créer votre souvenir. En fait, euh, voilà, c'est un réassemblage. C'est pour ça que les souvenirs, c'est jamais très précis. C'est une mémoire qui est un peu fragile parce que... Eh bien, le chemin neuronal qui permet d'amener à ces petites informations, si on ne le rappelle pas souvent, eh bien peut être préempté par un autre souvenir. C'est comme ça qu'on oublie, en fait. L'information est toujours présente dans votre cerveau. D'ailleurs, normalement, le mémoire à long terme, on peut stocker pratiquement toute notre vie. Comme ce sont des bribes d'informations, c'est une forme compressée, hein, ça peut être votre mémoire zip. Et euh, comme on ne peut plus accéder à cette information, ben, on, on a oublié. Mais l'information est toujours là. Et si vous avez un accident, quelque chose, il se peut que certains chemins neuronaux soient cassés. Et à ce moment-là, on retrouve en quelque sorte des souvenirs qu'on avait complètement oubliés. C'est aussi une mémoire un peu fragile, parce que euh, si on pratique pas souvent le rappel, ou si on est fatigué, si on a bu trop de punch, on peut récupérer des informations en même temps que les informations d'un autre souvenir. Des bribes d'informations. Et le cerveau va réassembler tout ça et va créer un faux souvenir. On est persuadé d'avoir dîné avec des personnes, et finalement, il y a une des personnes qui n'était pas là à ce dîner, c'était un autre dîner. Mais votre cerveau va réassembler ça comme étant un vrai souvenir, sauf que c'est un faux souvenir. Et plus on le rappelle, en plus, ce faux souvenir, et plus celui-ci va s'ancrer dans la mémoire. En fait, aujourd'hui, vous êtes rempli de faux souvenirs, mais vous ne savez pas, vous ne vous en rendez pas compte. La mémoire sémantique, elle, est différente. C'est la mémoire des choses qui ont du sens. Euh, je vous ai dit, un numéro de téléphone, une date d'anniversaire. Euh, pour stocker quelque chose dans la mémoire, euh, sémantique, c'est on ne stocke pas une phrase, on ne stocke pas une suite de mots, on stocke plutôt un sens, quelque chose. C'est une forme, je ne sais pas, une phrase interrogative. Euh, mais où est donc Ornicard, les conjonctions de coordination de la langue française Eh bien, finalement, on retient aussi le fait que c'est une forme interrogative, qu'on se pose la question sur où se trouve créé quelqu'un, un certain Ornicard. Euh, si je vous demande de mémoriser rouge, vert, bleu, tout de suite, instinctivement, votre cerveau va dire couleur. Première chose. Donc il va associer à rouge, vert, bleu, il va associer également couleur, il va associer trois, parce qu'il y en a trois. Et en fait, on ajoute des méta-informations supplémentaires pour qu'on puisse retenir plus facilement, en quelque sorte, ces mots. Si maintenant je vous demande de mémoriser 50 mots totalement aléatoires, sans aucun lien entre eux, eh bien ça sera extrêmement difficile. Il va falloir le répéter, le répéter, le répéter, jusqu'à ce que ça devienne une musique dans votre tête et que ça sorte naturellement. Bref, pour assimiler un concept, pour mémoriser quelque chose, il est important qu'il y ait du sens, qu'il y ait une certaine logique. C'est pour ça que l'ordre des paramètres dans les fonctions PHP n'a pas toujours de logique. C'est pour vous forcer à lire la documentation. <rires> Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit vraiment pour ça, mais... Ce qui est intéressant de savoir, c'est que finalement, la documentation est une forme aussi de mémoire externe. Ah oui, on stocke des choses. En plus, elle est très précise euh, quand elle est à jour. Euh, elle est collaborative. Donc finalement, la, la documentation, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la mémoire collective, pour vos projets. D'ailleurs, euh, vous faites tous une excellente documentation, évidemment. Bien riche, avec la liste de toutes les méthodes, de tous les, toutes les classes, les paramètres. Ça sert pas à grand-chose. Si c'est juste pour mettre la liste des fonctions, des méthodes, etc. Avec un IDE aujourd'hui, l'autocomplétion, tout ça, ça a plus vraiment de sens. Ça ne sert pas grand-chose. Finalement, le code est une forme de documentation et il est toujours à jour, en plus. Bon, Certes, il est rare de voir dans des commentaires, euh, dans le code, 300 lignes de description avec des exemples et tout ça. C'est pour ça que, généralement, on ajoute dans nos documentations beaucoup plus d'informations que l'on met dans le code. Généralement, le code, c'est quand même assez succinct. Quand il y en a. Donc, finalement, la documentation, c'est intéressant aussi pour avoir la contextualisation de l'utilisation de vos classes. Mais le code aussi sert de forme de documentation et de mise en contextualisation. Vous faites tous des tests unitaires. J'en vois qui regardent leurs chaussures. Les tests unitaires sont une forme de mise en contexte de l'utilisation de vos classes, de vos méthodes. Donc, euh, c'est une forme aussi de documentation. Alors, certes, c'est un peu plus difficile à lire que euh, avec l'IDE, euh, l'autocomplétion. Moi, je ne comprends pas ceux qui font du Vim sans autocomplétion. Je, moi, ça m'échappe. <rire> Tiens, prends ça. <rire> non, donc euh, euh, c'est une forme de documentation. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à lire. Lire les tests unitaires, parfois, c'est un peu, ouais, c'est un peu lourd. Donc la documentation reste quand même importante. Surtout pour contextualiser un peu plus l'utilisation de vos classes dans un contexte beaucoup plus global. Vous allez même peut-être mettre des dessins, des schémas. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'excellente conf de mon collègue Tony Dubreuil, ici présent je crois, euh, qui a fait une conférence sur, euh, sur les dessins, justement comment documenter par le dessin en tout cas. C'était à la FUBD dernièrement. Euh, donc une documentation c'est extrêmement important. Mais je m'aperçois quand même qu'il manque toujours, toujours quelque chose dans la documentation. Pratiquement tout le temps. On va faire une expérience. Imaginez deux groupes de singes. Alors j'en ai déjà parlé dans une précédente conférence, puis il y en a qui connaissent peut-être cette histoire. C'était une expérience de pensée. On va prendre le, singe, le groupe Alpha, le groupe bêta Prenons tous les singes du groupe Alpha, on va les mettre dans une pièce. Dans cette pièce, il va y avoir une échelle en haut de la nourriture. Euh, les singes vont vouloir monter, bien évidemment, et à ce moment-là, on arrose la pièce d'eau glacée. C'est pour ça que c'est une expérience de pensée. On n'est pas des sauvages, on martyrise pas les animaux. Euh, très rapidement, les singes vont comprendre qu'il ne faut pas monter à l'échelle. À ce moment-là, on va enlever un singe et on va mettre un singe du groupe bêta. Singe du groupe bêta va voir cette échelle, va vouloir monter, et là, euh, il va se faire taper par les autres. Il faut pas monter. Il comprend pas, mais il monte pas. On enlève à nouveau un singe alpha, on met un nouveau singe bêta. Celui-ci veut à nouveau monter, celui-ci se fait taper, voire plus fort par le précédent bêta. Bref, au fur et à mesure, on va enlever tous les singes comme ça pour nous n'avoir à la fin plus que des singes bêta. Il n'y en a pas un qui monte à l'échelle, il n'y en a pas un qui sait pourquoi. Vous rigolez, mais c'est un peu comme ça dans vos projets. On a tendance à euh, oublier pourquoi on a choisi notre architecture comme ça Pourquoi on les a nommés comme ça Et des jeunes qui arrivent sur les projets, des singes bêta, il y en a beaucoup dans notre métier. On est un métier qui embauche beaucoup. D'ailleurs, chez Klaxoon, on embauche. Beaucoup. Et euh, Donc, on a souvent des jeunes qui arrivent sur le projet. Enfin, je dis des jeunes, ça peut même être des vieux. Hein. On embauche des vieux, d'ailleurs. préfère, d'ailleurs, les expérimenter. Euh, donc, fatalement, des personnes qui n'ont pas la contextualisation, qui ne savent pas pourquoi certains choix ont été faits. Et du coup, euh, ils viennent en disant, « Mais pourquoi vous, vous faites comme ça Il y a une classe, euh, il y a une, carrément une librairie qui fait ça très facilement. »« Mais les couillons, euh, à sept ans, ça n'existait pas. » Ah, oui. Donc, c'est important quand même un endroit de stocker, en tout cas, toutes vos décisions d'architecture, vos ADR, Architecture Decision Record. En fait, ce sont une petite information où on va mettre euh, quel était le contexte à l'époque. Un titre, bien évidemment. Quel était le contexte euh, Quelle décision a été prise Quelles étaient les solutions alternatives que vous n'avez pas retenues et pourquoi Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi vous n'avez pas retenu certaines, certaines, certains choix et vous mettez ça dans un petit fichier, alors pas un fichier, euh, c'est pas un document Word de 50 pages, euh, formalisé, avec en tête, euh, description, je sais pas quoi. Non, un petit truc simple, euh, markdown euh, dans un coin, que vous mettez sous Git. En plus, ça permet de pouvoir le suivre éventuellement, puisqu'une ADR a vocation à être mise à jour, euh, enrichie et remise en cause d'ailleurs. Parce que, comme vous mettez le contexte, à l'époque, on a fait ce choix parce qu'on n'avait pas telle possibilité. Aujourd'hui, on a cette possibilité, donc peut-être qu'on va remettre en cause cet ADR. Et euh, sur les projets, eh bien, quand des nouveaux arrivent sur vos projets, la première chose qu'ils font, généralement, c'est d'aller euh, lire la documentation. Les tonnes de documentation. Tout votre code. Vous avez 15 ans de legacy ou je ne sais quoi. Et euh, parfois, c'est un peu difficile. Et on zappe beaucoup de choses. On va droit dans le code directement. On demande une nouvelle fonctionnalité. On la code, on pousse. Et là, un singe alpha, euh, un ancien, pardon, Va, euh, va voir le code et euh, va dire là, attention, dans l'équipe, euh, nous, on a décidé que tous nos contrôleurs étaient final, par exemple. J'en ai un peu marre, à bout d'un certain temps, à chaque fois, de répéter, attention, on a pris une décision, c'est comme ça. Et j'aimerais pouvoir, quand je me concentre sur une review, euh, complètement zapper cette phase de devoir rappeler certaines choses, en fait. Aujourd'hui, on a mis en place, par exemple, du contrôle de type check style pour vérifier que les conventions de codage sont respectées. C'est-à-dire que si quelqu'un pousse et qu'il y a une erreur, c'est-à-dire que ça respecte pas, en tout cas, PSR 12 plus deux, trois petits traits supplémentaires, eh bien, notre CI va casser et on va devoir modifier et repousser. Ça nous évite, au moment de la review, d'avoir à dire, attention, t'as pas mis la parenthèse au bon endroit, blablabla. Voilà. Donc, on zappe déjà ça. C'est une bonne chose. Soit dit en passant, les conventions de nommage, c'est pas juste pour faire beau. C'est pas juste pour que le code soit bien indenté ou je ne sais quoi. C'est aussi quelque chose d'important pour éviter des bugs. Oui, parce que, quand quelqu'un va revoir votre code, s'il n'a pas l'habitude de coder de cette façon, ça risque de le perturber. Ça va générer chez lui une forme de, euh, de charge cognitive qui va l'empêcher de porter son attention sur le fond et il va se focaliser sur la forme. Avoir une convention de codage, c'est important pour réduire aussi les bugs. Euh, ensuite, eh bien, on a mis en place euh, de l'analyse statique avec php PHPStan, en l'occurrence. Euh, pareil, si euh, l'analyse se passe mal, eh bien la CIA va casser et on va devoir euh, corriger. Ça aussi, pareil, c'est important, ça vous permet de trouver certaines anomalies que vous ne verriez pas lors de vos phases de test parce qu'on est dans un contexte très particulier, la base de données, euh, l'enregistrement n'était pas là ou il y avait une rupture de la liaison je ne sais quoi. Bref, il est dans un contexte particulier qui génère une exception et euh, derrière, vous avez un appel sur un nul, par exemple. Et vous aurez une fatale. Alors, Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de PHP STAN si on avait 100% de couverture de code, finalement. Haha! <tousse> <tousse> <tousse> à mon avis, il y en a beaucoup quand même qui utilisent du fond de l'analyse statique. Ça veut dire que vous ne faites pas de couverture de code bon, On est tous pareils, on ne fait pas forcément. On, est... on couvre les cas, mais il y a des cas quand même. On ne va pas abuser, on ne va pas tester ça parce que ce n'est pas un cas nominal. On... Généralement, on zappe certaines choses parce que si on voulait se concentrer et avoir 100% de couverture de code, on ne s'en sortirait jamais. Mais ce n'est pas pertinent, pas toujours pertinent en tout cas. Bref, l'analyse statique, c'est important. Euh, du coup, quand j'ai dû me poser la question de comment vérifier qu'on respectait nos conventions d'équipe ou nos décisions d'architecture, eh je me suis tourné naturellement vers bah, de l'analyse statique et l'écriture de règles dans PHP STAN. Ah, j'ai quand même des choses à vous montrer plutôt que ça. <rire> Quand ça marchera, ça marche. Là, euh, j'ai simplement créé, rajouté une règle dans PHP Stand. Il euh, y a juste à déclarer dans la configuration. Et euh, ensuite, bah vous allez créer cette classe. Cette classe. Cette classe. Voilà être trop loin, je ne sais pas. Euh, donc là, c'est facile. Vous allez implémenter une, une interface rule de, de PHP STAN. Vous allez déclarer un filtrage sur un nœud. E. Alors, je ne rentre pas dans les détails de comment on écrit, comment fonctionne PHP STAN, mais sachez que euh, l'analyse statique va bah, nous gère, générer un arbre avec l'ensemble euh, de la syntaxe. En gros, quand vous êtes dans une classe, une classe, il y a des méthodes. Dans les méthodes, il y a des conditions, etc. etc. Vous rentrez en quelque sorte dans un arbre euh, syntaxique. Et il y a des nœuds, et on demande eh bien, à PHPStan de s'arrêter et d'analyser certains nœuds, pas tous les nœuds. On peut, si on veut, demander tous les nœuds, et après, dans le code, il va falloir eh bien, faire la, la différence entre les différents éléments. Ça devient assez compliqué quand même, mais bon. Ici, je m'arrête sur tous les nœuds qui sont de type in-class node. Et derrière, eh bien, si décidément ça va pas me plaire cette histoire... Par exemple, ici, je souhaitais vérifier les conventions de codage de mes contrôleurs, et donc, euh, je ne veux traiter que les contrôleurs présents, enfin, que les classes présentes dans app AppController. Ensuite, je vérifie, par exemple, que toutes mes classes sont suffixées par contrôleur. On s'est fixé comme règle que nos contrôleurs devaient être suffixés par contrôleur. Il y a des bas, il y a des bas, mais nous, on a pris une décision, c'est comme ça, et puis, c'est pas autrement. Ensuite, il faut que toutes nos classes soient final. Pareil, c'est une discussion, mais en tout cas, on teste, et on vérifie que c'est final, et enfin, on vérifie que l'ensemble des éléments Je pense que beaucoup de euh, implémente la classe abstract AbstractController. Alors, ça peut être une abstract AbstractController à nous, c'est-à-dire que sur lequel on a rajouté des choses, on a instrumenté, etc. Bref, avec ça, c'est nickel, quand on applique et qu'on lance PHP 5, il va nous dire, votre classe n'est pas final ou n'est pas suffixée par Controller. C'est assez efficace. Franchement, c'est assez efficace. C'est assez efficace, sauf que... Je vais me mettre là parce que... Voilà. Eh bien, il va falloir en créer des... des règles. Il va falloir en créer beaucoup. Et votre paramétrage, ici, il va y avoir de plus en plus de classes qui vont être utilisées. Et ça va vite devenir le cirque, pour ne pas dire autre chose. En plus, il faut connaître le fonctionnement... De PHP Stan, comment on parse des fichiers, l'analyse syntaxique, l'AST, etc. C'est pas toujours, toujours très facile. J'étais, il faudrait trouver une solution, une meilleure solution pour tester automatiquement nos règles. Tester automatiquement. Test unitaire. Et je me suis tourné cette fois-ci vers PHP Unit. En fait, en créant des règles PHP Unit, enfin des tests dans PHP Unit, par exemple ici, euh, alors, Petite information, chez Klaxo, nous avons une obligation réglementaire de confidentialité pour protéger les intérêts économiques français. On nous a demandé, la DGSI nous a demandé donc de mettre en place des règles de confidentialité. Je ne peux pas vous présenter le code exact que l'on a. Il est un peu anonymisé, mais ce sont des cas réels quand même. Ce que je présente, ce sont des cas réels. Mais par exemple, les namespaces ont été un petit peu changés pour pas vous montrer l'ensemble des composants qui sont à l'intérieur. Mais en tout cas, la philosophie globale est Pratiquement la même. Donc, euh, ici, on va tester une règle de l'équipe. Alors, CV12 n'existe pas, mais voilà, admettons. Euh, je récupère dans ce test un parsed file, un fichier parsé, j'y reviendrai. Euh, dedans, bah, j'ai une assertion, j'ai créé une assertion, euh, assert strict type, donc pour vérifier que euh, le, le fichier est bien strict typé, voilà, par exemple. Ensuite, eh bien, euh, je vérifie que le nom de la classe se termine bien par contrôleur. Alors là, c'est une assertion standard de PHP Unit que euh, la classe est final. Et enfin, euh, bah, je vérifie qu'elle est euh, en bien abstract controller. Impeccable. Alors, je vous ai dit, là, il y a un parsed file. En fait, j'utilise un data provider. Et là, cette méthode data dans le data provider, la voici. En fait, le composant, c'est un composant d'analyse que j'ai créé, où euh, on lui donne le composer JSON, alors ça, c'est important de lui donner le Composer JSON parce que ça lui permet de retrouver les chemins des fichiers dans l'arborescence à partir des namespaces. Et je lui dis, ben, parcours tout le namespace app controller. Et là, retourne un data provider. Alors là, c'est un, plutôt un sucre syntaxique parce que les data providers de PHP Unit, euh, on doit lister et retourner l'ensemble des paramètres à passer à la méthode de test. Et là, moi, lui, je dois lui passer un parsed file et donc dans un tableau. Avec un parsefile, en tout cas un fichier parsé. Donc le getDataProvider, c'est juste pour retourner en fait un tableau de tableau avec à l'intérieur des parsefiles. Et quand on exécute, magie, bah, ça marche bien. Alors, là comme vous voyez, il s'est arrêté à la première, puisque ce sont des assertions, il va casser à la première, c'est pas suffixé, mais le final, par exemple, n'est pas testé. En fait, je vous ai montré là, juste avant l'ensemble des méthodes enfin, des assertions en, une, en un seul test. Mais là, le mieux, c'est de diviser en quatre tests avec tous le même data provider. Alors, le data provider, à partir du moment où il a parsé une fois le fichier, il ne le reparse pas à chaque fois. Donc, c'est tout aussi rapide de le faire en plusieurs. Et donc, on va voir un premier test qui va tester si on est strict-typé, un deuxième sur final, sur euh, suffixé par contrôleur, etc. Et quand on va exécuter, eh bien, on va voir tous les endroits qui ne sont pas respectés dans le code. C'est assez... Non, c'est assez efficace. C'est assez efficace, d'ailleurs... On peut créer comme ça d'autres méthodes. Alors pareil, voilà, ADR17 n'existe pas, mais imaginons. Là ici, je récupère l'ensemble des méthodes euh, publiques. Donc euh, on applique un filtre public. Et derrière, eh bien, je vais vérifier pour chacune des méthodes qu'il y a bien un tag root euh, et qu'il retourne systématiquement un JSON response. Parce que voilà, c'est une API JSON et ça doit retourner systématiquement un JSON response. On peut aussi imaginer.. Euh, de ne pas utiliser un data provider, on peut directement dans un test faire le create JSON namespace abdomen par exemple et lui dire bah, toutes les classes présentes dans AppDomain ne doivent pas dépendre de infrastructure parce qu'on s'est fixé la règle que tout le namespace domaine ne doit pas appeler le namespace infrastructure. C'est une règle. Alors il existe des outils hein, PHP Arc qui permettent justement de vérifier l'architecture, c'est-à-dire les dépendances entre elles. Avec cet outil-là, on va pouvoir analyser aussi les dépendances, mais on peut aussi faire aussi pas mal de choses. Et je me suis aperçu que je pouvais utiliser en plus cette, euh, cette technique, cet outil, pour d'autres choses. Par exemple, pour faire des reminders. On est tombé dans un cas où euh, on devait faire du clonage de données, c'est-à-dire on devait prendre toutes les données pour les mettre sur un autre, euh, sur un autre serveur. Et euh, l'utilisation de nos objets métiers, c'est-à-dire lecture de, de, nos, de nos données, puis après réinsertion dans un autre, c'était tout de suite un peu compliqué, parce que c'était pas forcément toujours très performant, parce qu'il y avait beaucoup de choses derrière, c'était un peu lourd. Et on se disait, mais ça serait quand même mieux de faire simplement des select étoiles directement, et puis de copier-coller ça, en quelque sorte, dans une autre base. Et euh, j'ai voulu créer une commande, j'ai créé une commande qui permettait de faire ce genre de choses. Euh, sauf que l'équipe de test, ils nous ont dit, attendez, il euh, y a un problème, parce que si jamais vous venez à rajouter une table... Euh, rajouter un champ, des choses comme ça, ça risque de, au niveau de vos objets, vos objets métiers, vous allez le gérer, mais vous risquez d'oublier peut-être qu'il y a un script dans un coin euh, obscur là qui permet de faire une espèce de clonage. En plus, on ne le fait pas souvent, c'est très rare. Donc, euh, il, il risque de ne pas être à jour. Donc, ça veut dire que nous, au niveau de l'équipe de test, systématiquement, quand vous faites des modifications, il va falloir aussi qu'on vérifie que le clonage fonctionne. Et en plus, c'est super lourd à tester. Oui, en effet. Et puis là, une idée est venue. Pourquoi on ne ferait pas comme ça on va vérifier que dans app migration, c'est là où se trouvent toutes nos migrations doctrines, parce que voilà, on utilise les migrations doctrines systématiquement pour faire modifier notre modèle de données. Eh bien, on va compter tous les fichiers, toutes les classes de migration, et il doit y en avoir 38. Et s'il n'y en a pas 38, ça casse avec un joli message pour dire, euh, oh, vous avez pensé, euh, au clonage? Ah oui, clonage. C'est juste un index en plus, donc ça n'a pas d'impact, c'est pas grave. Et à ce moment-là, on met 39, on incrémente le compteur. Ça paraît bête, hein, comme ça, mais c'est bigrement efficace. Et ça nous a aidé. Et ça, vous pouvez mettre en place, vous n'êtes pas obligé d'utiliser notre outil. Faites vous-même un globe ou je ne sais quoi pour compter le nombre de fichiers de migration, et puis dire, attention, là, vous avez fait une modification de modèle de données, avez-vous ah, pensé aussi à Vous voyez le truc euh, Un autre cas aussi, on utilise beaucoup, euh, Ramsey UID, on utilise beaucoup du UID sur notre projet, et euh, on utilisait Ramsey, et puis... On s'est aperçu que c'était euh, en faisant un petit coup de Blackfire que ça nous consommait quand même pas mal de ressources. Euh, et on a développé un composant directement euh, pour faire des UID spécifiques à notre projet. Et on souhaite se débarrasser, en tout cas, de Ramsey. Seulement, Ramsey, on en a beaucoup. On a une code base qui est quand même très conséquente. Et c'est pas quelque chose comme ça qu'on fait du jour au lendemain. Donc, euh, on s'est dit, euh, on n'en ajoute plus. Et puis, le jour où il n'y en aura plus, bah, euh, on pourra enlever la dépendance à Ramsey. Eh bien, pareil, j'ai créé un reminder comme ça. On va regarder dans toute l'arborescence app. On va extraire les dépendances, puisque donc avec l'analyseur, on peut récupérer l'ensemble des dépendances. On va filtrer les dépendances qui sont préfixées par Ramsey. Et ensuite, derrière, quand il n'y en a plus, s'il n'y a plus de dépendance, c'est-à-dire que le développeur qui a, la dernière, qui a retiré la dernière dépendance, sans le faire exprès, en supprimant le fichier ou des choses comme ça, eh bien, à ce moment-là, on va lui dire... Ah, attention, il y a encore la dépendance à Ramsey dans Composer. » Et là, à ce moment-là, ça va nous générer une erreur. Et comme ça, ça permet aussi de ne pas oublier de retirer la dépendance. Alors, le problème, je regarde le timing, le problème, c'est qu'on peut oublier euh, euh, des choses, mais on peut aussi euh, rajouter des dépendances à Ramsey. Là, avec ça, on peut rajouter des dépendances à Ramsey. Oui, alors si je parcours toute l'arborescence et qu'il ne doit pas y avoir de dépendance à Ramsey, euh, bah, autant le retirer tout de suite, faire un Big Bang, c'est un peu compliqué. Eh bien, dedans, pour gérer justement tout ce qui est legacy, j'ai une belle photo de voiture, euh, j'ai imaginé ce genre de choses. Voilà. Euh, c'est tout simplement, de, dans l'arborescence, lui dire, tu filtres sur tous les fichiers modifiés dans Git. C'est-à-dire tout ce qui est added ou modify ou autre, sur ces fichiers-là, eh bien, quand tu analyses, il ne doit pas y avoir de dépendance à Ramsey. Ce qui fait que toute modification à un fichier, tout nouveau fichier ou autre, eh bien derrière, ça va casser en disant « Attention, vous utilisez Ramsey, il ne faut pas utiliser Ramsey, donc il ne faut pas en rajouter. » Alors, C'est un problème aussi, parce que dès qu'on fait une petite modification obscure dans un fichier ou juste un commentaire, eh bien s'il y avait un Ramsey dedans, ça risque de casser. Donc, en ce moment, je suis en train de faire une petite modification, une bonne modification, qui en fait va... Euh, on peut lui dire simplement... D'analyser les dépendances qui sont uniquement dans les lignes modifiées dans Git. Donc, euh, au niveau de l'analyse statique, j'ai les numéros de ligne, donc je suis capable de faire le matching entre les deux et de dire bah ben là, euh, sur cette ligne-là, vous avez rajouté ah. du Ramsey, vous n'avez pas le droit. C'est en cours. Euh, je vous ai parlé de tout à l'heure de, de singes, de mémoire. Euh, on est tous faillibles, on a tous une mémoire épisodique, euh, fragile. Les idées peuvent remplacer d'autres idées. Si on ne pratique pas le rappel de l'information, eh notre cerveau s'appelait, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et euh, je voulais vous présenter aussi un cas qui arrive et qui peut vous arriver tous. Euh, on avait une classe avec des constantes. Elles ont été... Euh, on fait des choix d'architecture, on se trompe parfois. Hein, tout le monde se trompe. Et euh, ce n'était pas le bon endroit, ce n'était pas la bonne classe. S'il y avait un problème au niveau de l'architecture, on s'est dit non, non, il faut qu'on utilise des constantes ailleurs, ce n'est pas bien nommé. Sauf qu'on utilisait beaucoup ces constantes, et euh, l'équipe en charge de devoir justement renommer, ou en tout cas changer un peu le code, il disait, bon, en attendant qu'on ajoute, euh, qu'on qu fasse cette migration, il ne faut pas en ajouter des constantes. Donc dans le fichier, ils ont rajouté simplement une ligne en haut en disant un warning, attention, n'ajoutez plus de constantes préfixées par statut dans cette classe. Comme tous les développeurs, ils ne lisent pas les commentaires. Moi, le premier, j'ai dit ça, mais je me mets dedans. On est humain, parfois, voilà, on veut aller vite, on a un truc à faire, tiens, je rajoute la constante, top, top, je vais vite. Voilà, on veut aller vite et parfois, on zappe des choses, c'est normal, c'est naturel. Et là, du coup, eh bien, un singe bêta, un, nouveau, un nouvel arrivant, pardon, fait cet, cet ajout et pousse ça en review. Et dans notre GitLab, voici le différentiel. On ne clique, euh, clique pas souvent sur Show, euh, sur euh, Montre-nous les, les 20 lignes de dessus. Il nous manque le commentaire, on ne le voit pas. Et du coup, bah, celui qui a fait la review, moi en l'occurrence, euh, n'a pas vu cette modification. Et du coup, euh, bah, validé, dis ouais, une constante, j'ai complètement zappé qu'il y avait une migration en cours. Et ben, pour résoudre justement ce problème-là, eh l'outil m'a permis de faire ce genre de choses. Ici, euh, je lui dis, cette fois-ci, parse une classe spécifique, c'était celui-ci. Bien sûr, j'ai anonymisé, on n'utilise pas d'article chez nous. Euh, je récupère toutes les constantes préfixées par statut, qui sont déclarées publiques. Public, voilà. Public, pénible ce truc. On va y arriver. Voilà. Et euh, derrière, eh bien, je vérifie qu'il y en a cinq. Et qu'il n'y en a pas d'autre. Et je vais casser en rappelant l'issue euh, dans GitLab en disant attention, il y a quelqu'un qui est en train de faire une migration. C'est pour nous rappeler et nous aider à éviter de rajouter des choses. Alors, euh, ce que j'ai appris avec euh, en, en développant cette, euh, cette solution, c'est que avec ça, je pouvais faire aussi un peu de TDD. Hop, ça c'est les commentaires. Voilà, un peu de TDD en quelque sorte. Parce que en me réfléchissant, en me posant la question en disant « Bon, alors, comment je vais pouvoir implémenter cette règle d'architecture ?» euh, Eh bien, il a fallu que je réfléchisse sur le code. « Ah oui, donc on utilise ça. » Et du coup, ça nous a forcé, en quelque sorte, à mieux réfléchir aussi sur ce qu'on attendait, sur les conventions, sur les, les dépendances. À un moment, on a mis en place euh, justement une règle en disant « On ne veut plus dépendre de domaines ou d'infrastructures ou autres ou des choses dans ce genre-là. Eh bien, euh, en, déjà en le lançant, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'endroits où ce pas bon. Mais aussi, quand on a mis en place certaines règles, eh bien, on s'est dit, alors maintenant, on va mettre en place cette règle-là, du coup, on va faire attention. Et ça nous a permis aussi de structurer le code différemment. Euh, oui, alors, il ne faut pas que... Ça serait bien que quand on retourne à JSON response, le paramètre qui est passé au JSON response de Symfony, ça soit systématiquement un objet euh, qui vient de la, du domaine euh, View ViewModel, par exemple. Ben oui, parce qu'on peut, peut taper directement un tableau associatif, on peut mettre quelque chose de sérialisable, le JSON response, il va retourner directement. Nous, on voulait systématiquement que ça passe par un view model. Et euh, c'est un peu galère la construction, enfin l'analyse statique. Ça veut dire qu'il faut retrouver euh, ce qui est retourné et ensuite le premier paramètre de JSON, mais sauf que ça peut être une variable. Donc cette variable, elle est plus haut. Donc au niveau de l'analyse, ça devenait un peu compliqué. Puis à un moment, on s'est dit, mais pourquoi tout simplement ne pas faire un JSON response à nous, qui ne prend que, euh, en paramètres, eh bien, une interface qui vient du ViewModel, et puis point, fin de l'histoire. Ah bah oui, finalement, euh, c'était compliqué à mettre en place, mais en faisant comme ça, mais ça nous a aidé en fait, à nous repencher dessus, et nous poser ce genre de questions d'un point de vue architecture. Alors aujourd'hui, si vous me posez des questions, euh, cet outil, où il est Alors, il n'est pas là. <rire> Aujourd'hui, c'est actuellement un projet de recherche que je fais au sein de, alors dans mon équipe. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est une version alpha. Je suis en train de le libérer, donc à partir de lundi, je vais commencer à le déployer, enfin le proposer aux autres équipes, qui vont aussi pouvoir le tester, l'évaluer, l'enrichir. Il faut savoir que les fonctionnalités que j'ai implémentées dedans, ce sont les fonctionnalités dont j'avais besoin. J'en ai marre de créer des projets où j'imagine des usages que je n'ai pas. C'est pénible. Franchement, c'est pénible. Et du coup, on ne s'en sort pas. Si vous voulez faire de l'open source, si vous voulez libérer du code, vous essayez toujours d'imaginer, oui, on pourrait se mettre dans cette condition, on pourrait faire ça, on pourrait ça. Faire... Ouais, mais aujourd'hui, nous, on n'en a pas besoin. Donc, du coup, je préfère me concentrer sur mes usages, mes besoins, et pousser des fonctionnalités. Donc là, je développe au fur et à mesure, j'enrichis en quelque sorte l'analyse, pour pouvoir rajouter des assertions, pour pouvoir rajouter des, des façons de récupérer des informations. Et donc, euh, pour l'instant, je n'ai pas... Enfin, euh, si, on va pouvoir libérer ce code. Euh, J'espère, dans les mois qui viennent, donc, vous pouvez patienter, s'il vous plaît. Ou alors, ben, euh, commencez déjà à implémenter des règles php -STAN. Euh, Vous verrez, c'est facile. Vous pouvez aussi utiliser PHP-Unit. Il faut savoir que dans PHP-Unit, vous avez des assertions pour faire de la réflexion sur vos classes. C'est tout à fait possible aussi. Euh, vous pouvez déjà faire des choses avec euh, PHP-Unit et les outils que vous avez à... entre les mains. Donc, on va essayer de le libérer. C'est notre premier projet qu'on souhaite libérer un peu à l'extérieur pour démontrer un peu notre savoir-faire technique. Euh, on ne veut pas se planter, donc on, on voudrait faire les choses bien. Donc, euh, Par contre, je suis intéressé, si vous faites des projets un peu open source, euh, je ne vais pas dire que c'est une nouveauté pour moi, mais presque. Donc, Je suis intéressé pour avoir vos idées, pour savoir comment libérer ce code, mais ça veut dire que nous, on voudrait l'entretenir, parce qu'après tout, on l'utilise. Donc, on ne voudrait pas non plus qu'il y ait plein de modifications, que ça parte dans tous les sens. Donc, on voudrait pouvoir maîtriser les choses. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie. Euh, N'oubliez pas, hein, on est à la recherche de nouveaux collègues, toujours. Euh, de nouveaux singes bêta. Et, euh, si vous avez des questions, je crois qu'il me reste encore quelques minutes. Merci. Ah en plus, il y a un éléphant à faire gagner, je crois. <coughs> Cinq minutes pour les questions. Là-bas il ah, y a une question de temps là-haut. Et de l'autre côté aussi, Il y a un éléphant à gagner pour la meilleure question. Hein. Ouais. Donc euh, motivez-vous. Bonjour Bon. Euh, comment est-ce que tu as réglé la problématique de pouvoir euh, lancer toutes les erreurs euh, de, de style, d'analyse statique, etc., dans PHP Unit, au lieu de bloquer directement sur la première exception Et Comme je disais à un moment, c'est que je préfère le séparer en plusieurs tests. L'analyseur, euh, en fait, quand il fait le parsing derrière, il conserve en quelque sorte le, le fichier parsé euh, via une magnifique statique dans un coin, euh, ce qui lui évite d'avoir à le refaire à chaque fois, ce que normalement, quand on fait... Euh, il n'y a pas des chances pour que le code n'ait pas bougé entre deux. Et, euh, et c'est assez rapide. Et du coup, je le sépare en plusieurs, justement en plusieurs méthodes. Plusieurs méthodes de test. Ouais, ça permet de retourner la formation plus facilement. C'est bon? Bonjour. Merci pour cette présentation. Euh, Est-ce que le, le projet est capable de s'auto-analyser? <rire> je m'auto-analyse en effet. <rire> Mais euh, les règles d'architecture actuellement sur mon projet, euh, voilà, vous savez comment c'est, hein on commence déjà par faire sale et on fait le ménage après quand même. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je, je, je ne veux pas le libérer tout de suite. Ce n'est pas que j'ai honte de ce que j'ai fait, mais euh, il fonctionne bien. Euh, voilà. Mais je pense qu'au niveau du code, il y, y a moyen de faire des choses un petit peu plus proprement. Euh, ça évolue encore un peu, je ne voudrais pas sortir quelque chose puis après juste derrière, re, ressortir une version qui casse absolument tout. J'aimerais bien pas trop casser les choses d'une version à l'autre. Mais euh, donc pour l'instant, non, je n'ai pas, pas mes règles, mes propres règles. Ouais. Bonjour, merci pour Bonjour. cette présentation. Est-ce que vous conseillez d'abord, lors d'un nouveau projet, de créer les tests en premier et après d'implémenter une solution ou faire l'inverse Oui, alors je suis un grand fan de tests before. Euh, donc d'utiliser vraiment les tests euh, comme un outil pour euh, nous aider à architecturer notre code, à le structurer. Parce que... Si on fait les tests après, c'est toujours un problème, c'est « Ah zut, comment je... ah, il faut que je crée un mock ?» Alors que quand on met en place les tests tout de suite, et eh bien là, tout de suite, on se force à, instrumentali... à instrumenter, à pouvoir injecter les dépendances plus facilement, pour pouvoir les tester plus facilement. Bien évidemment, enfin, franchement, c'est royal, c'est de faire les tests before. D'ailleurs, c'est un sujet de conférence que je propose à chaque fois, mais qui n'est jamais retenu. Euh... <rire> c'est les tests before, en fait. Euh... Pour, moi, je... pour moi, les tests, c'est les tests unitaires, euh, c'est pas pour tester euh, que le, la régression, c'est pour moi un effet qui se coule euh, des tests, pour moi les tests sont plutôt là pour nous aider à structurer notre code, faire des tests avant, c'est génial, c'est génial. Donc euh, oui, oui, je conseille plutôt de faire les tests avant, bien évidemment, si on peut. Euh, bonjour, j'avais juste une petite question, est-ce que dans vos tests unitaires, vous, vous expliquez pourquoi vous avez fait un choix genre... Euh ça doit être en abstract contrôleur ou c'est. Oui. Alors généralement justement dans le dans les commentaires de chaque test. Là ici c'est vrai que je les ai mis comme ça, mais il y a un commentaire soit qui ramène vers un adr en lui disant ben voilà on a pris euh, c'est euh, ce test là c'est pour euh, répondre à l'adr numéro machin et ensuite ben si on veut avoir des informations sur pourquoi on fait ce test et eh bien l'adr explique tout généralement on met dans cette documentation ça. On peut mettre un bloc pour expliquer d'ailleurs je crois qu'à un moment des exemples un... il y a un des exemples où je montrais euh, J'ai mis dans les commentaires, euh, ah, hop, je ne sais plus, par là, euh, voilà, c'est celui-ci. Euh, ici, en effet, je, je dis on doit suivre les règles et derrière, je précise que, euh, elles doivent être, on doit systématiquement déclarer une route, etc. Donc oui, on peut rajouter des détails pour nous aider à comprendre, voire même dans le message d'erreur, expliquer non, non, on ne fait pas ça parce qu'on a décidé dans l'équipe qu'on peut mettre des messages très longs pour expliquer, bien sûr. On te remercie Frédéric. Et puis, euh, je ne sais pas à qui tu veux donner cet éléphant, mais... Euh... Test before, bien évidemment. <rires> Merci beaucoup. Merci.